tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que vous avez été <coughs> gâtés par le Père Noël et euh, pour les plus chanceux d'entre vous. Les autres, j'espère que vous avez eu beaucoup d'amour à partager quand même parce que c'est le plus important. <coughs> Pardon, excusez-moi. Ça fait trois semaines maintenant que je suis en pleine crise de fibros aiguë et j'ai euh, beaucoup de mal à, à avancer. quand je, Comme je le disais sur un poste, euh, la fin de l'année euh, 2019 s'annonce euh, pleine de d'événements et de surprises. As toujours pas toujours bonnes, mais il faut prendre le bon et laisser le mauvais. Donc nous sommes aujourd'hui le 27 décembre et euh, j'ai eu deux trois petites choses dans l'actualité qui m'ont un petit peu euh, fait tiquer. Certaines m'ont fait tiquer, d'autres m'ont fait rire et d'autres m'ont dit bah, euh, toujours pareil ça change pas. La première qui m'a fait, euh, fait rire et sérieusement c'est quand euh, Emmanuel Macron a annoncé à ses 44 ans qu'il qu n'ouvrirait pas ses droits à la retraite et donc qu'il n'aurait pas de retraite une fois son temps présidentiel fini. J'ai envie de dire c'est tant mieux parce que je pense qu'il nous a déjà assez serré la ceinture du temps où de sa présidence, que c'est peut-être pas utile qu'il continue après. Et puis, bon, quand on a des copains aussi riches que lui, et qui sont prêts, pardon, et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour qu'ils deviennent leur pantin, je pense que la retraite, il peut s'en passer. Hein Parce qu'on a beaucoup critiqué Trump, mais lui, c'est pas la retraite qu'il aura pas. C'est déjà pas ses euh, revenus de mensuel en tant que président et, et, et non, il ne se fait pas payer en tant que président il, a, il est indépendant donc euh, Macron lui euh, il est indépendant des hobbies de la finance et là tout le monde se dit waouh wow, il, il refuse sa retraite ben, ouais il refuse sa retraite bien sûr évidemment, évidemment qu'il refuse sa retraite vous pensez bien qu'il n'allait pas accepter sa retraite vu le bordel qu'il y a en ce moment ça serait euh, comment dirais-je un coup de poignard pour les, pour les gens qui n'en vont pas. Parce que lui, il n'a que 44 ans. Donc, même s'il n'est pas élu dans deux ans, bah, ça lui fera 46 ans. Être à la retraite à 46 ans, je trouve que c'est déjà euh, un, grand, un grand bonheur. Parce que tout le monde n'y a pas le droit. Alors, euh, en tant que président, il va avoir droit à sa retraite à 44 ans... Euh, si jamais il n'est pas réélu, si jamais il n'est pas réélu, hein, parce que tout est possible et imaginable, et donc ouais, il n'aura pas sa retraite, Ben non. Mais on oublie de dire qu'il aura tous les autres avantages du à son rang d'ancien président, et que donc, euh, je pense que à son niveau, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, bon, après, c'est mon avis personnel. Enfin, je je vous donne juste mon avis, c'est tout. Alors. Euh, alors un autre truc, les gens commencent enfin à comprendre, certains certains commencent enfin à comprendre et ça me, ça me fait plaisir parce qu'il semblerait que depuis le début de la grève de la, des transports, SNCF, RATP et tout est quanti, hein, ben, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes malades, en maladie que depuis le début de la grève. Et je vous parle des gens qui travaillent donc pour la SNCF, la RATP, la RAT, RATP etc. La SNCF, c'est malin. Hein ben ouais, parce que la différence quand même entre la grève et la maladie, c'est que la grève, ben, tu ne gagnes rien, tu perds des sous tous les jours. Et comme maladie, tu peux être en grève tout en gagnant des sous. Voilà. Donc, il euh, y a des petits futés et à cela, j'artère mon chapeau. Bravo il euh, y, y a autre chose aussi qui m'a euh, complètement euh, euh, interloqué, c'est que j'ai vu hier que puis euh, ouais, ils l'ont remis ce matin histoire qu'on comprenne bien hein, que il y a des chasseurs d'icebergs maintenant, c'est hallucinant. Il enfin, y a des chasseurs d'icebergs. Alors on nous fait tout un tout un attaques, toute une polémique sur le réchauffement climatique, sur les icebergs qui sont en train de fondre et qui, donc, euh, sont en train de bah, d'envahir euh, les océans, hein, de par le fait, parce qu'il faut bien que ça aille quelque part, hein, ces, ces icebergs qui fondent, hein, euh, c'est de l'eau, hein, au final, hein, donc, euh, voilà. Et il n'a pas trouvé plus de malin que d'aller euh, faire sauter euh, les gros icebergs à coup, de, à coup de carabine pour faire pour que les icebergs se cassent qu'ils puissent récupérer ces icebergs et qu'il en retire l'eau donc il les fait fondre tout simplement hein. c'est pas ah, pas plus bête que ça il les fait fondre il les met en bouteille et il les vend et ouais on vend l'eau des icebergs maintenant ah ouais parce que paraît-il qu'il y a de plein de propriétés euh, positives pour la santé. Donc, euh, l'eau, bah, on ne va pas la vendre à petit prix, hein, vu que c'est quand même dangereux d'aller dans les icebergs, de, de les faire euh, tomber, déjà que le climat s'en charge un peu. Hein, donc, euh, voilà. Euh, la bouteille, elle est vendue à peu près euh, aux environs de 10 euros le litre hein. donc euh, ceux qui en achètent euh, savourez la bien hein. savourez la bien parce que ouais euh, ils disent que c'est de l'eau qui est là euh, enfin qui s'est transformée en glace depuis des centaines et des milliers d'années et que donc cette eau est beaucoup moins polluée et qu'elle est vraiment meilleure pour la santé voilà je vous laisse en tirer les conclusions euh, que vous voudrez bien. Moi, euh, de mon côté, c'est fait. Et, et Je trouve que on se moque encore bien de notre cœur. Hein. C'est rien, rien à faire. Hein. On nous pond vraiment pour des... Euh, pour des idiots, des anépathés, tout ce que vous voulez. C'est juste hallucinant. Quoi. Ah ouais, il y a une autre, une autre info aussi. Il ouais. y a euh, la grève au niveau des raffineries. Mm -hmm. oui. ça y est, ils ont compris. Ils ont compris. Ils font des décret. Alors, pas toutes les raffineries, enfin, d'après ce que j'ai compris, mais bon, vous savez que les journaux, ils vous racontent un peu ce qu'ils veulent. Donc, euh, Bon, il y a la grève dans les raffineries, donc beaucoup moins livrées, euh, beaucoup moins de livraisons au niveau des stations, etc. Mais, euh, donc, les stations ne sont plus euh, approvisionnées mais bien entendu, c'est de notre faute. Bah oui, parce que le fait que les raffineries sont en grève et que donc on est moins livré, il y a certaines personnes qui, comme, qui veulent toujours aller au travail, qui veulent toujours être en voir avec leur voiture et qui bah euh, qu'est-ce qu'ils font Bah ils font le plein. Alors euh, bah ouais, ils font le plein. Euh, J'ai pas besoin de faire le plein moi. Je... Je consomme quasiment rien, mais euh, ils font le plein, voilà. Et donc, c'est de notre faute. S'il n'y a plus d'essence, s'il n'y a plus d'essence dans les stations-service, c'est de notre faute. Pourquoi Parce qu'on fait le plein de nos voitures, parce qu'ils ont peur. On a peur de ne pas pouvoir aller travailler, si jamais on n'a pas notre voiture. Ouais, qui roule au carburant, bien sûr, voilà. Et euh, donc, euh, c'est la folie furieuse, euh, tout le monde veut faire le plein, hein, même pour euh, 10 litres, euh, on veut faire le plein. On ne sait jamais combien ça va durer cette histoire. Et euh, sans compter que, bon, bah. Euh, euh, C'est pas comme si on n'avait pas d'autres moyens de locomotion, hein, et, et transport en commun. Ah, d'accord, ils sont en grève, mais enfin, ils sont toujours là. Et puis, euh, ah ouais, ben ouais, ben ouais, on n'a encore pas compris qu'on pourrait prendre le vélo aussi, hein. Hum, le vélo. Euh, la trottinette euh, tout le reste. Voilà. Il y a plein de moyens d'échapper à cette pénurie d'essence. Mais bon. Et ouais. Mais j'aurais préféré se péter plutôt que se dire, tiens, bah. oh, c'est Noël. Je... C'est les vacances. Ça, je fatigue hein, je... je... je... je... je... je... là. C'est bon. Parce que vous ne l'aurez pas, hein, le trou de la sécu, il n'existe pas non plus. Hein. C'est juste histoire de nous, nous faire travailler alors qu'on est malade, parce que le trou de la sécu n'existe pas. On nous dit, ouais, euh, comprenez, il ne faut pas tomber malade. Et puis, euh, surtout, ne mettez pas en arrêt maladie, hein, parce que vous approfondissez le trou de la sécu. Ouais, bah, Le trou de la sécu, j'ai envie de vous dire, il est un petit peu comme l'argent euh, dans pas longtemps et qui commence maintenant déjà à être virtuel, voilà tout ce qui est dans ce système est virtuel donc quand on vous annonce une chose pour être sûr que son contraire est valable aussi et surtout, vrai, ouais, voilà donc euh, pénurie c'est euh, notre faute euh, à vous d'en tirer vos conclusions euh, et euh, bon bah, et puis la pénurie d'essence euh, c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait Hein, je pense que les gens ils sont assez intelligents maintenant, je pense. Hein, depuis le temps qu'on nous fait le coup de la pénurie de l'essence. Ceci dit, euh, ils ont raison. Hein, C'est bloqué, il hein, faut bloquer. Donc euh, c est, c est, ça part d'un bon sentiment. Moi, je vous rapporte ce qu'on nous rapporte à nous et ce qui me dérange, quoi, au final, puisque euh, voilà. Et euh, bah, on a l'habitude quand même euh, d'avoir des pénuries d'essence, hein, c'est pas la première fois que ça existe. De par le passé, ça a déjà existé. Hein Dans ces cas-là, on se débrouille comme on peut. Voilà. Bon. Chacun fait euh, à sa façon. Hein, comme il l'entend. Moi, je trouvais que c'était des petites choses qu'il fallait.. Euh, qu'il fallait. Euh, sur lesquelles il ne fallait pas euh, rester. Euh, sans, sans réaction. parce que Enfin, ou pas trop, parce que bon, Macron, Macron qui renonce à sa retraite, qu'est-ce qu'on en a à foutre Il renonce à sa retraite, mais il ne renonce pas assez à la suite, donc à tout ce qui lui revient de droit suite à la présidence. Donc au final, est-ce que ça change beaucoup pour nous, cette histoire Je pense pas parce que ça change beaucoup c'est juste histoire de voilà par contre j'ai entendu vu j'ai entendu euh, il y a quelques temps en regardant euh, YouTube que euh, il avait l'intention de passer en loose des euh, des deux deux de, de, de, de décrets pardon excusez-moi pas de souci deux décrets euh, très importants donc plus de référés au niveau des prud'hommes non Tiens, ça va être... Il hein? faut savoir dans le camp dans lequel on joue. Et lui, il a choisi son camp. Donc, euh, il n'y a plus de décret pour les prud'hommes. Deux décrets, deux référents pour les prud'hommes. Et puis, euh, il y a le coût du CDD aussi. Ah ouais ça, euh, les gens ils vont apprécier, je trouve, parce que le CDD en ce moment quand vous rentrez dans une entreprise et que vous avez un CDD vous avez un CDD pour un travail bien précis c'est à dire que si vous avez un CDD pour remplacer une secrétaire bah, vous allez faire du secrétariat si vous avez un CDD pour être répondeux enfin, télé, téléconférence ou télé prospecteur voilà, bah, vous êtes payé pour ça Sauf que maintenant, ben, quand votre employeur vous fait un CDD, et même si vous êtes là pour faire un certain travail, s'il a besoin de vous ailleurs, ben, il va vous envoyer faire autre chose. Chose pour laquelle vous n'avez pas signé de CDD. Donc là, encore une fois, c'est à vous de vous montrer, ah, enfin si ça vous arrive, c'est à vous de montrer que vous n'êtes pas d'accord. Hein, et de refuser, forcément, de refuser, parce que de toute façon c'est assez d'aider. Et que si vous êtes là pour être secrétaire et que au final vous finissez femme de ménage, ce que entre, euh, entre nous, hein, euh, il n'y a pas de sous métier et que vous pouvez très bien être euh, secrétaire et finir femme de ménage. De toute façon, vous faites le ménage à la maison et vous n'êtes pas payé pour. Donc. Euh, c'est un, un, euh, un petit aparté mais bon euh, vous êtes en droit de refuser puisque c'est un CDD vous dites ben non c'est pas le poste pour lequel j'ai postulé donc euh, je ne signe pas parce que quand même malgré tout il faut un avenant hein, en disant que euh, bah, suite à un manque de personnel euh, Madame ou Monsieur untel euh, se verra dorénavant euh, euh, changer euh, son poste et euh, deviendra pendant un certain temps euh, fera euh, pendant un certain temps un poste différent euh, avec euh, l'intitulé du poste les heures et le montant de votre salaire ça c'est dans la légalité si on ne vous fait pas faire d'avenant ou si on vous fait faire un avenant et que vous le refusez ben, vous êtes en droit de le faire vous êtes en... Personne ne peut vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Vous pouvez... Personne ne peut. C'est quelque chose qu'on a en tête. C'est une croyance euh, très lointaine euh, qui remonte euh, à des milliers d'années. Vous dire que vous êtes obligé de faire. Non, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous allez vous retrouver hors la loi. Ben bah, ouais, vous allez vous retrouver hors la loi. Mais... Euh, nul n'est censé oublier la loi. Euh, et surtout ne pas la connaître et de ce fait ben, et, et ben, la loi elle, elle joue aussi en notre faveur mais ça faut qu'on la, oui. qu la connaisse Il faut qu'on la connaisse il faut qu'on connaisse tous ces ces aboutissants et parfois parfois ben, elle joue en notre faveur ah ouais ben, ben, elle joue en notre faveur pensez bien qu'en cinq ans on n'a pas pu changer toutes les lois non, on a juste pu en rajouter d'autres. Mais on n'a pas changé les anciennes euh, complètement. Donc, euh, certaines restent d'actualité. Voilà, c'était euh, mon petit message. Comme je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo avec ce qui m'avait interpellé. Donc voilà, ça m'a interpellé Donc, je vous en fais part. Euh, en attendant, bah écoutez une nouvelle vidéo. Euh, je vous souhaite... Euh, une heureuse et joyeuse Saint-Sylvestre à tout le monde. Je souhaite du fond du cœur que l'année 2020 soit meilleure que l'année 2019 et pour tous, pour tous, pour tous que des choses, des quants, que des choses soient différentes et que la roue tourne un peu. Ce hein serait bien en faveur du peuple. Ah, parce que c'est quand même nous, c'est quand même nous qui sommes là, euh, nous sommes les régents de, de cette planète. C'est pas euh, l'oligarchie là-haut, c'est pas les finances, c'est nous. Et euh, nous avons le droit de refuser ce qui ne convient pas. Mais qui refuse Qui refuse Ben ouais. Moi je refuse, bah, je me mets ma famille, je me mets des amis, la famille en colère, mais il y a des choses que, non, moi je, non, je refuse, donc c'est mon opinion personnelle encore une fois, vous savez bien que je ne peux pas m'empêcher de vous la donner, et ben bah, voilà, je vous l'ai donnée. Donc avec toutes ces petites choses qui m'ont interpellée, je ne sais pas si ça, si vous les avez vues passer ou pas, si ça vous a interpellé ou pas, en tout cas moi je vois que comme d'habitude, et pour pas changer, euh... Le système euh, profite euh, des moments les plus importants, enfin, euh, les plus importants, oui, on va dire, des, des événements importants dans la vie du peuple, pas les plus importants, mais des, des événements importants, qu'ils soient positifs ou négatifs. Là, c'est Noël et le nouvel an. Mais ça peut être aussi un attentat, ça peut être euh, Dieu seul, sait quoi. Enfin bon, pff, ils, ils ont une imagination très fertile euh, quand il s'agit de nous en foutre plein la gueule et de nous emmerder. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment euh, ce qui se passe. Donc, euh, ils ont une imagination très fertile. Et comme euh, je vous disais avant, ils profitent euh, de ces moments euh, de bonheur ou de malheur, de tristesse, pour passer en louz des, des, des lois et des décrets et de tout ce que vous voulez qui ne serait pas passé peut-être pas en temps normal, ou qui aurait fait que la population aurait réagi plus vite à, à, à tout ça. Bon, mais comme la population n'est pas au courant, vu que euh, c'est la fête de fin d'année, euh, on est tous dans l'amour de son prochain, euh, chose qui est très bien, euh, dans l'intention de l'amour, de la paix, du bonheur dans le monde, chose qui est très bien aussi. Mais eux, ils sont dans, le, dans la destruction du monde et forcément, ils profitent de ces moments pour pouvoir euh, nous poignarder à chaque fois un peu plus. J'espère que vous allez finir par le comprendre. Certains le comprennent. Hein. Ah, ils le comprennent très bien. Hein. Je parle avec plein de gens qui comprennent très bien ce qui se passe en ce moment et qui sont euh, tout à fait d'accord euh, avec ce que je leur dis et les discussions qu'on a. Sauf qu'il y en a, bah, euh, ils n'osent pas sortir. Ils, sont, ils, osent pas. ils savent, ils sont conscients, mais ils n'osent pas. Euh, D'autres euh, s'en foutent. Ils ont, dû... ils ont tellement marre de se faire taper sur la tête qu'au bout d'un moment... Euh... Vous savez, est... on est comme des animaux. Hein? Euh, au début, on va aboyer, on va... Quand on est mal, on va aboyer. On ne mord pas, hein on aboie. Et puis au bout d'un moment, on se fait tellement taper dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait On rentre chez soi et on se protège de, de tout. Même si le fait d'être chez soi, ça ne nous protège de rien. On a cette sensation d'être protégé. Ouais, on a cette sensation d'être protégé. Donc, euh, on rentre chez soi. Et euh, on laisse faire, on laisse continuer. est. à quoi ça sert de changer Je vous le demande. À quoi ça sert de changer Posez-vous la question. À quoi ça sert Avez-vous des enfants N'avez-vous pas d'enfants Avez-vous des petits-enfants Avez-vous une famille que vous laisserez derrière vous le jour où vous partirez Je ne sais pas. Je tiens quand même à rappeler euh, à tous ceux qui ont euh, qui sont du côté de Macron, qui votent pour Macron et donc euh, ça s'adresse euh, personnes qui sont riches, qui ont les moyens, hein, qui, euh, qui jouent, euh, dont, dont Macron joue leur jeu et qui euh, sont là pour euh, avoir toujours plus d'argent. Je tiens quand même à, à leur rappeler. Hein, qu'ils ont intérêt à, à bien profiter, à continuer à bien profiter du système en ce moment et de la vie qu'ils ont. Et je parle des présidents aujourd'hui, je parle des présidents d'hier et des présidents de demain, ceux qui, euh, qui font partie du système. profitez bien de votre vivant parce que ne croyez pas comme les pharaons pour peu qu'ils aient existé à un moment donné, ne croyez pas que la richesse passe de l'autre côté. Non, la richesse ne passe pas de l'autre côté. Vous êtes arrivé dans ce monde en tant qu'énergie, vous repartirez de ce monde en tant qu'énergie. Et votre homme de paille, donc votre corps, le corps que vous empruntez aujourd'hui pour vous déplacer sur la terre, pour vivre sur la terre, pour faire vos expériences euh, ce corps là il passera pas non plus il ira pas de l'autre côté non plus non c'est l'énergie et l'apparence de ce corps qui iront de l'autre côté mais le corps en tant que lui ne passera pas vous prenez c'est une frontière hein, que certaines choses ne passent pas non, non. et donc l'argent et les richesses et tout on ne passera pas Combien même euh, si c'est virtuel ça passera pas non ça passera pas donc, euh, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'argent que vous ne savez pas quoi en faire plutôt que de l'envoyer euh, dans une banque en Suisse ou euh, dans un autre pays et qu'après, ça va poser euh, des problèmes vis-à-vis euh, -vis des héritages de vos enfants. J'en tiens, euh, là, pour exemple, Johnny Hallyday. Hein ah ben bah oui, c'est ça. Et, euh, bah écoutez... Euh, au lieu de le faire partir dans un pays où, euh, soi disant, vous ne paierez pas d'impôts, soi disant, vous avez votre argent pour vous, c'est bien, profitez bien de votre argent parce que c'est bien d'en avoir parce qu'on en a besoin de l'argent, c'est certain, pour vivre tous les jours, pour euh, ne serait-ce que pour sortir du système, on a besoin d'argent malheureusement, hein, bon, c'est comme ça, mais... Euh, ceux qui sont riches à millions, qui ne savent pas quoi en faire et qui préfèrent le mettre à l'abri en Suisse ou dans un autre pays quelconque, parce qu'on ne paiera pas d'impôts, rassurez-vous, hein, le jour de votre départ, à part une belle pierre tombale qu'on pourra vous offrir, et encore, si votre famille n'est pas trop radine, vous n'aurez rien, vous n'emporterez rien. Ouais. Et si vous ne savez pas, et si, si votre seul amour, c'est de l'argent et que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, et eh ben, vous n'en porterez rien du tout. Même pas l'amour. Même pas l'amour. Voilà. Ah oui, je sais, je ne suis pas très gaie en ce moment, mais il faut dire que la fibre elle ne m'aide pas beaucoup non plus. Hein. J'ai beau... Euh, C'est des moments très difficiles, très compliqués, sans compter euh, les mauvaises nouvelles que moi aussi je reçois. Donc, je suis quand même pas mal attaquée. Euh, L'année 2020, pour nous, se présente relativement combative. Voilà, on a encore des combats à mener. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais on a encore des combats à mener. Et pas toujours très drôle. Je vous l'assure, pas toujours très drôle. On pourrait s'en passer, Et non. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, bah, on prend le bon. Et on vit au jour le jour. Et on espère... Euh... Alors, on s'attend au pire et on espère le meilleur. Comme disait un illustre inconnu dont je ne me souviens plus de prénom. Voilà, je ne vais pas vous embêter davantage. Je vais vous souhaiter, d'autant plus que je ne suis pas franchement d'une humeur agréable, enfin d'une humeur, d'un rapport agréable. Donc euh, je ne veux pas vous fiche le cafard non plus, c'est pas mon but. Mon but c'était juste de vous dire les deux, trois petites choses qui m'ont euh, un peu plus marqué que d'autres. Voilà. Je vous souhaite donc à tous euh, bah écoutez une bonne Saint-Sylvestre. J'espère que pour vous aussi l'année 2020 sera meilleure que ne l'a été l'année précédente. C'est toujours ce qu'on pense. Et puis au final, les fins d'année sont toujours catastrophiques. Et les débuts d'année aussi d'ailleurs. Et si on si n'arrive on pas à trouver les bons moments, toutes les années sont catastrophiques. C'est à nous de trouver, de nous faire des, des bulles de bonheur et de joie et d'amour et de les partager. Voilà. Donc... En attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'être heureux, d'être dans la paix, d'avoir euh, de la santé. Et euh, avoir euh, un toit sur la tête, avoir à manger, avoir à boire. Et puis, euh, ah oui, entre parenthèses, euh, parrainer un enfant du monde, c'est bien oui, la pub à la télé qui passe parrainer un enfant du monde pour qu'il ait euh, à manger, à boire le kit est à 35 euros et euh, mais euh, c'est bien c'est bien mais j'estime que avant de parrainer les enfants du monde il faudrait peut-être parrainer les nôtres il faudrait peut-être faire en sorte qu'ils aient à manger et à boire et un toit sur la tête et ouais, Qu'ils ne se fassent pas tuer parce que les parents les ont maltraités. Qu'ils ne se fassent pas tuer ou agresser parce qu'un inconnu dehors leur a fait du mal. Voilà. Et que, ben, que c'est notre avenir, c'est notre futur, donc on va les protéger. Et que s'ils veulent avoir euh, un exemple, c'est à nous de les donner l'exemple. Et donc c'est à nous de leur montrer que de notre, de notre culpabilité et le fait que nous faisons en sorte de réparer les fautes que l'on a fait et que c'est comme ça qu'on va avancer. Et pas en continuant à jouer un jeu qui ont des, des pipiers qu'on va y arriver. Voilà. Bon cette fois-ci je vous laisse, hein, je... ouais, ça fait trois fois que je vous le dis, on ne dit jamais de trois, là c'est la troisième, je vous laisse. Donc en attendant une nouvelle vidéo, portez-vous bien, aimez-vous, ne vous battez pas, aimez-vous, réunissez-vous, c'est le moment de se réunir, c'est le moment de faire, euh, comment dire, d'être en, en accord et d'être euh, tous ensemble pour cette nouvelle année. Faisons tous un pas les uns vers les autres. Voilà, portez-vous bien, soyez heureux. Et à attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.